Écoutez-moi les petites saucisses fumées, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez voir l'incroyable, le magnifique duel du dimanche midi, vous le savez. Euh, C'est le quatrième duel, si je dis pas euh, de bêtises, et je euh, jouerai contre Den. Den, euh, bon, tout le monde connaît évidemment Den sur la scène Hearthstone, mais tout le monde connaît encore plus Den sur la scène Marvel Snap. C'est celui qui écrit les articles pour, entre autres, hein, il y a plusieurs... Euh, les écrivains on va dire euh, rédacteur. Euh, celui qui écrit les articles pour euh, le site Marvel euh, Snapzone évidemment, c'est un, euh, euh, un vieux joueur presque de, de Marvel Snap Parce qu'il joue depuis le début Depuis un an peut-être quelque chose comme ça Ou 9 mois, 10 euh, mois je crois si je dis pas de bêtises Enfin bref euh, voilà, C'est un joueur qui s'investit énormément euh, dans, dans le jeu Sur le côté tryhard mais sur le côté euh, Voilà euh, euh, on va dire euh, article, méta, etc. Donc euh, voilà, il a une vraie vraie bonne connaissance, une énorme connaissance euh, du jeu. C'est un excellent joueur. Et voilà, je l'ai souvent euh, à peu près une fois par semaine sur Twitch. D'ailleurs, je, je le rappelle, le euh, lundi, le mardi et le euh, jeudi, ce sont mes streams Marvel Snap. Donc je vous invite à venir sur Twitch, twitch.tv thepijougo. Et en général, une fois par semaine, il y a Den qui vient pendant une heure, deux heures, trois heures. Et on discute, on joue. Euh, donc voilà, c'est toujours intéressant de, savoir, euh, de connaître un petit peu la, sa pensée sur la méta. Et sur le jeu de manière générale. Alors, vous connaissez le format, évidemment, c'est du 1v1, c'est du BO2, on fait deux matchs. S'il y a 1-1, un, un, on rejoue euh, dans un mois, dans deux mois, cette euh, fois en BO3. Et s'il y a 2-0, bah, on jouera quand même, parce que euh, j'ai envie de rejouer contre Den. Donc voilà, dans tous les cas. Euh, alors, j'ai choisi deux decks, deux, un deck tryhard, un deck, on va dire, un petit peu moins euh, tryhard. Le deck tryhard, Tryhard, c'est le Thanos classique, j'ai énormément euh, euh, travaillé ce deck là, c'est un deck que j'ai envie de ramener en tournoi, même si ce sera nerfé mardi normalement. Enfin bref. Euh, voilà, liste, euh, je vous mets la liste comme ça. Liste hyper intéressante. C'est peut-être le meilleur deck à l'heure actuelle euh, dans la méta. Que ce soit en tournoi, que ce soit en ladder, c'est stable, mais c'est très très très compliqué. Euh, voilà, j'ai pas encore fait de vidéo sur le deck. Je vais en faire une. Euh. Bah D'ailleurs, elle est peut-être déjà sortie la vidéo. Euh, je pense que je, je, vais, la, je vais la sortir euh, hier. Ça veut rien dire cette phrase, mais vous, <rire> vous êtes sur YouTube, vous avez compris. <rire> Et euh, donc voilà. Ça, c'est la version Thanos classique. C'est le deck un peu tryhard que je vais jouer. Et euh, l'autre deck, c'est le deck qui fait jaser, évidemment. C'est le deck Knull. Euh, le Knull sans Galactus. Euh, donc voilà. C'est un très bon deck. Franchement, j'ai un super win rate en euh, ladder. Après, en tournoi, je suis pas sûr que ce soit. Si fort que ça, mais en tout cas en ladder, c'est un excellent deck. Et voilà, c'est juste génial de pouvoir jouer avec nul. Donc voilà, ça c'est le deuxième deck que je vais jouer. Je euh, vous embête pas plus, je vous souhaite un délicieux... Euh... Et oui, et donc, euh, et à la fin, je discute avec Den euh, en vocal. Donc maintenant, je vais faire toujours comme ça, comme la vidéo précédente. Les deux games, et ensuite, euh, le petit vocal pendant quelques minutes pour débrief, euh, pour parler un petit peu des matchs, etc. Donc voilà, have fun et c'est parti, on démarre tout de suite contre Den. Alors, je vais commencer avec mon deck tryhard. Normalement, il commence également avec son deck tryhard. Et ensuite, on partira sur le deuxième deck qui est le deck nul. Euh, évidemment qui n'est pas un deck tryhard. En tout cas, qui n'est pas un deck validé de, de tournoi. Hein. Enfin, un, un top deck en tournoi. Mais on va voir justement ce que ça donne. Et euh, lui, il m'a dit qu'il avait deux decks qui étaient... Euh on va dire des bons decks, mais avec lesquels il n'avait pas euh, énormément de game, donc il avait envie de tester. Donc euh, ça va être intéressant. Le Sanctum Sanctolum. Alors Elysium, c'est plutôt bien pour nous, mais c'est bien pour lui, évidemment. On va plutôt aller là. C'est évidemment bien pour lui également. Alors je ne snap pas, parce que on va snap quand on a Lockjaw, principalement avec ce deck. Alors parfois, en fait, contre d'autres decks, on peut, je pense, se permettre... De snapper, même si on n'a pas Lockjaw. Et je pense que dans euh, ce match-up-là, finalement, euh, Thanos contre Thanos. Ok, le snap est chiant. Le snap est chiant. Après, on a ça, ça, ça, in tout ça. On a quand même une belle main. Je pense qu'on est censé euh, quand même rester dans cette game. Reality. Je pense que je suis quand même censé rester dans cette game. tone. Il est beau son anneau, sans noir et blanc là. <rire> cette petit escroc là. Ok. Le Tchugi là. Bon. Marvel c'est pas mal. Ça c'est un gros bébé quand même. Hein. Peut-être le gros bébé ici. Et on passe. On se prend un Chang-Chi mais... mon Killmonger. Oh ça veut dire qu'il y a une Death. Il joue sûrement la version Death. Intéressant dans le matchup. La Death elle est là. La Death elle est là. Euh... On n'a pas la bleue malheureusement. Ouais, c'est ça De toute façon on va piocher la Chavez au prochain tour Donc on peut mettre des Chugi là Ça et ça tout à gauche ça euh, Le problème c'est qu'il peut y avoir un Chang à gauche Reality Stone Ok Wave Ça me va il y avoir la que dans son deck. Oh le Chang <rire> par dessus la troisième <rire> Le, des... le Chang il arrive comme ça. Ah zut. Bon après ça fait des points quand même le dino. C'est... Ouais remarqué. Bah, ça fait quand même des points. On peut jouer qu'une carte. On peut jouer qu'une carte. Lui, il va en jouer deux. Il va jouer... Sashy Hulk, plus un truc. Ah, c'est dommage. Peut-être fallait jouer la, la petite Stone quand même à droite. J'ai voulu la garder en mode Surprise, mais... Là, finalement, je me suis fait avoir, vous voyez. Après, si je la joue, ça, c'est plus, plus petit aussi. Hein je pense qu'on accepte de partir. Hein là, on tryhard quand même. Hein euh, ok, donc... Bon, je connais cette version. Hein, je l'ai énormément testée hier. Euh... Le... La version Killmonger contre notre version Alors le matchup sur le papier il a l'air d'être pour Killmonger Mais en vrai il est plus serré qu'on le pense Quinjet, Timestone, Leech C'est un snap cette main euh, Quinjet on va plutôt l'amener sur un lieu où on n'a pas de visibilité Comme ça si on a Lockjaw on va amener Lockjaw sur Dimension des rêves Le pick, euh, ok, qui nous permet de leash. Est-ce qu'on timestone maintenant Non, plutôt au T3. Par contre, on va reality stone. Là-dessus, peut-être, quoique ça l'emmerde aussi. On là-dessus. Erk, euh, on est bloqué. On est bloqué. Après, il a killmonger dans son deck. Donc là, on fait ça ça, ça et ça. Ah toujours embêtant de jouer. Euh Là, je pense que j'en le garde lui en main. Lui je le joue juste pour le recycler et je pense que la power stone je la garde quand même parce que sinon ça fit son killmonger et donc ça death Wave ouais, ok. La liche est cool quand même. C'est ça, c'est le truc, c'est que même s'il si a Killmonger dans son deck, le fait qu'on est liche finalement, et c'est ce que j'ai vu dans le match-up, moi j'ai beaucoup joué la version Killmonger et... Alors on va Thanos juste. Est-ce qu'on décale On peut décaler, faire Thanos aussi. Ah le problème c'est qu'à droite, euh, on espère en Killmonger. Bon on a un Shang-Chi à gauche qui est intéressant, qu On peut caler d'ailleurs dans la curve à 5 mana. On va le faire tout de suite je pense il, il, il, Pour éviter de prendre Aero Le problème c'est qu'on peut prendre Aero sur le dernier tour Si on lui laisse l'initiative Et ça c'est assez problématique Il tchang Donc il prend la ligne à droite Même avec Blue Marvel Et là on est quand même devant On est quand même devant Donc euh, Il peut piocher Chang Chi C'est quoi c'est ça Ça et ça Quoique, s'il a Chang-Chi, à... il, Chang il met là. C'est nous qui démarrons, donc ça sert à rien de faire chi ici. Par contre, on peut faire un play comme ça. Hein. Ah ouais, mais il a Killmonger aussi. Ça va être ça, là, ça et ça. On ne peut pas que Killmonger ait Chang-Chi. Ah non, mais le Chang-Chi est passé, je suis bête. Le Chang-Chi est passé. Ça revient au même. Hein. C'est le ton ici. Et les trucs là. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça qui est... Voilà, enfin voilà. Le... Mais de toute façon, on reparlerai de ce deck là, de, du deck Thanos et justement de, de ce match-up qui est intéressant, la version Killmonger Death avec Wave et la version, on va dire, très classique de celle-ci. D'ailleurs, j'ai les deux versions... Hein, mon... euh, là, on snap. Hein. Et euh, voilà, d'expérience, en tout cas de ma maigre expérience, mais j'ai quand même fait deux jours complets avec le pack. Et, euh, et je trouve que la version euh, Ouais la, la, la version Killmonger est. Ah, elle est pas mal si tu sors très bien. Mais en vrai si tu sors très bien, la sortie très bonne en fait c'est la sortie Lockjaw finalement. C'est ça en fait le truc, c'est que de base la sortie très bonne c'est la sortie Lockjaw. Donc même si t'as des killmonger et tout, si toi t'as killmonger et tout et que le gars en face il a Lockjaw, bah dans tous les cas t'es derrière. Après si t'as Lockjaw et que l'adversaire a Lockjaw, toi t'as un avantage parce qu'en plus t'as Killmonger Wave, mais encore il faut pas prendre le leash. enfin vous voyez c'est, il y a un peu trop de si je trouve dans le match-up. donc là c'est super un Lockjaw Space Stone, ce qui va nous permettre de déplacer ensuite le Lockjaw, on le fait tout de suite, ou de le laisser, hein. alors on peut déplacer juste le Blue Marvel. Hein. faire ça on va juste faire ça ok chavez est plutôt cool faut pas prendre leash ici sur la Mind Stone. doctor doom ok on connaît on connaît il a l'initiative mais on va leash quand même leash to lock joe Le problème de Lich, c'est que ça lui donne un Infinote, parce que dans son deck, il a Infinote. Et euh, il peut jouer Infinote comme ça pour 6 mana. En gros, c'est Doombot, Infinote. Euh, il a pas la Chavez dans sa version, normalement. Ah, le Lich qui tombe malheureusement, Il tombe avant nous, qui enfin, tombe en même temps. Sauf que lui, il a un Lockjaw qui est un peu plus fort. Ah, Peut-être il fallait Lockjaw au mids, on aurait récupéré trop de mauvaises cartes en main. Bon. En vrai, il euh, y a moyen de faire des choses. Hein. Ah le Chang-Chi qui est horrible ici. Il y a moyen de faire des choses. En fait, je me demande s'il n'y a pas un play. Voilà, j'ai quand même pas mal d'avance. S'il n'y a pas un play du style Thanos. Non, mais si je fais juste Thanos, je suis à 12. Donc, je gagne ici, grâce à Xandar. Juste Thanos, des... et ok, là. Hein. Thanos et Reality Stone, ici. Parce que aux cartes sans effet, donc il va jouer un max. Et en plus, la Reality Stone, elle, elle casse le Washington District. Donc ça, j'aime bien. Hein. Je me sens pas mal dans cette game Donc là à droite on est devant Là on casse le lieu Ok nice ouais, Si on cassait pas le lieu C'est pour ça liche Faut faire gaffe à Washington district J'ai vu un spot hier euh, Comme ça où, euh, où Le gars il me leash Et en fait derrière Tu peux tout balancer quoi Dessus Toutes tes, tes pierres elles, elles sont 4 de puissance C'est énorme Mindstone. Ah, on va pas abandonner. Hein. Les cartes euh, ne peuvent pas être jouées ici. On va plutôt jouer la Mindstone. Quoique, on jouera plutôt le Lockjaw ici. là. Et peut-être le Sunspot à gauche. On verra. jet, ok. la Bogama, Juste ça ou on rajoute une.. On peut pas rajouter de toute façon. Mais ça c'est pas mal. Hein. On veut quand même des Hulk hein. Pas déconner. En fait le fait qu'elles soient en noir et blanc, c'est chiant parce que moi je connais les cou... on connaît les couleurs. C'est ce qu'on disait avec Dan, c'est que on connaît les couleurs mais en fait on... on connaît pas les noms. Enfin les noms en vrai ça nous parle moins. Mais là, ouais je mets. Est-ce que je mets un maximum de Hulk En vrai ça me dérange pas. En fait, ça me dérange pas de mettre un maximum de Hulk. Pour la simple et bonne raison que j'ai Lich au prochain tour. Et s'il a pas le Chang-Chi tout de suite. Bah par contre, il fait un strike. Hein. <rire> le Chang-Chi, il strike là, mais. Et je m'en fous, moi, de laisser la place. De toute façon, il y a toujours des, des targets pour Chang-Chi dans tous les cas. Il a quand même dans son. Alors, il a pas Magneto dans son deck, mais il a l'Infinote, il a le Thanos, il a le she hulk Et là, vous voyez, on joue la. Ok, intéressant. Bon, pas mal. Bon, on aura dans tous les cas le Chang-Chi. Oh, J'avoue que c'est un beau spot pour Killmonger. Très bien, donc on va leash maintenant. Il déplace le Shulk. Tant pis. Oh, ça va être compliqué cette game. On n'a pas le Lock Joe. De toute façon, c'est souvent le Lock Joe qui va faire gagner. Je crois qu'on va Dino ici. Le Dino, il fait, quand même, euh, il fait quand même des points. Il gagne le Hulk. Hein. La Wave... Et le Thanos. Bon, on l'a liché, mais... attends, mais la wave, elle a pas, elle s'est pas activée. Il n'y a pas eu une wave qui est arrivée Ah non, c'est une wave sans capa. C'est une wave de lich, ok. Bon, c'est un peu chaud quand même, hein. <rire> bah ça, ça nous fait gagner Le problème c'est qu'il gagne facilement là Je crois que les Hulk nous mettent mal C'est dommage parce qu'on avait un joli spot Ça Et ça c'était pas mal je pense Je pense qu'il va juste mettre un ton ici Et il gagnera Je pense qu'on va partir Ouais le Killmonger Il est, il, est à, il a doublement bien curvé Il a à la fois curvé En fait c'est ça le truc c'est que vous voyez, là, si on analyse bien, on prend Killmonger à un spot génial, mais quand bien même, on est pas mal. En fait, ce qui nous met trop mal, c'est juste le double Hulk gratuit. Mais en fait, si t'as pas les deux Hulk, vous voyez, c'est une game où bah, on est à peu près pareil malgré le fait qu'il est Lockjaw. C'est ça que j'aime bien. Enfin, c'est ça que je. je finalement, je n'aime pas trop dans la version Killmonger. D'ailleurs, on en parlera à la fin avec, euh, avec Den. Ouais, c'est chaud, c'est un beau match. Hein. C'est un beau match. Nous on est un poil plus stable aussi Ça c'est quand même important à souligner On peut pas faire Soul Sinon on peut plus euh, Changchi ici euh... les, les pierres je les recycle hein, C'est important Stone. Celle qui déplace Corp. On peut le bloquer Je sais pas si c'est si bien On s'en moque j'ai pas envie de le faire maintenant. Je le fais sur le T3 pour pouvoir aller le T4. Il a pas forcément Joe. On a pas toujours des, meilleurs, des sorties parfaites. Et accessoirement, voilà. Fini mon propos. Vu que nous, on a Chavez, on a un matchup qui est un peu meilleur. On va Timestone, ça le bloque, non Les grands esprits se rencontrent. Ok. Bon on bah va leech, hein, il va sûrement nous litch aussi. Lui il a moins de T5, c'est ça le truc. C'est que nous quand on fait Timestone, T3, et qu'on fait T5 derrière, bah on a le Blue Marvel qu'on peut curver. Ça c'est important aussi, hein. c'est un deck qui est peut-être un petit peu plus stable dans sa sortie. Euh, le dino, le Blue Marvel. Lui, il a que goal, le leash. Donc là, il y a des chances qu'il fasse leash. À ah, quoi que non, il met à droite. Intéressant. On va Blue. Le problème de Blue dans ce match-up, c'est qu'on prend Killmonger. Je pense qu'il a peut-être mis un Killmonger ici. Là, il peut faire quoi Peut-être... Aéro à gauche, s'il fait double créage, je le bloque à gauche. Comme ça, je peux jamais prendre Chang-Chi sur mon aéro. Ouais, comme ça, je le bloque à gauche. À part s'il a un Chang-Chi là, mais je pense pas. Log ok, super. Reality Stone, ça casse le lieu. Et ça active pas Log Jo, super. Donc à gauche, c'est bon. On a bloqué. Il y a peut-être un Killmonger ici. Là on a quand même 4 points, il y a un killmonger, le Chang-Chi on a un peu moins peur, on peut juste faire shiulk, c'est pas mal juste Shulk. Non il y a blue et stone, enfin blue et ça, et non je crois qu'on va juste faire sa passe. Je tryhard pas mal ce deck, je regarde pas mal de, de live aussi, euh, de, de, de petites séquences de, de live pour progresser sur certains setups de joueurs qui, on va dire, jouent le deck depuis plus longtemps que moi. J'essaierai de vous faire une vidéo plusieurs vidéos de, vraiment d'explication parce que c'est un deck. Alors après, il y aura les nerfs mardi, donc peut-être qu'aussi bien le deck sera totalement détruit. En, en général, un nerf n'est pas fait pour détruire un deck, mais on ne sait jamais. Hein. Euh, mais bon, ça va être nerfé indéniablement. Mais c'est ça que je... Je, je, ben je pense que vous le savez, mais euh, ce deck-là, c'est pas un deck juste trop fort. C'est un deck trop fort, mais surtout trop compliqué. Et en fait, euh, moi, les premières games, juste, j'en gagnais pas une, quoi. Et c'est vraiment un... Enfin, voilà, j'aime bien ce deck parce qu'il est extrêmement, extrêmement complexe. Ça, on va le jouer curvé. Je pense, ici et là. La timestone. Coucou. Ah zut. Le jet sert à rien. Ça mange pas de pain. On prend le killmonger quoi. Playstone. Ah, il peut décaler. On va juste faire le gros à gauche. Non, plutôt ici. A gauche il peut gagner en vrai. Genre hein. s'il fait euh, she à gauche plus il décale euh, Queen Jet il gagne. Très con hein. de perdre notre she -Hulk. Donc il décale juste. Donc il a. ok bon, là il va prendre le Lish quand même. Je pense que là le Lish est intéressant. Pour essayer de casser son Chang-Chi. L'avantage c'est que s'il fait Chang-Chi à droite, bah il y a toujours le Sunspot, vous voyez Là il y aura sûrement un Chang-Chi, mais il n'y aura pas de Chang-Chi plus. Ah non, il y a un Dino, ok. Bon, Dino c'est gros. Mais euh... Ok, ça, ça change rien. Mais vous voyez, on est quand même toujours devant, mine de rien, à droite. Hein. Alors, est-ce qu'on a un joli Magneto En fait, je ferais bien Dino, et comme ça, je prends... Parce que là, il va jouer des cartes. Les cartes qu'il va jouer... Il va passer à 16, 16 contre 16. Donc si nous, on fait juste 1 du sunspot, on passe à 17. Et lui, il va peut-être passer à 16. Je me dis, après, lui, il est combien Il est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est 9 points, mais il permet d'améliorer sunspot. Donc peut-être c'est ça le play, c'est ça, juste. Ou alors à gauche, on se dit, on est bien, et on fait... C'est vraiment pas évident. Ah, Killmonger. vous pète la gueule. Et on gagne avec le dino au mid. Ok, super. J'ai pas tourné autour du, du Killmonger. Mais après j'ai fait leash. Donc euh, c'est un peu plus... On est moins censé tourner autour des cartes quand on leash. Mais bon, c'est vrai que là, le... j'ai pas pensé au Killmonger. Mais le play était quand même euh, avait de la polyvalence. quoi, Il pouvait battre pas mal de, de range, si je peux dire. Donc, on va partir sur le deck que vous adorez, évidemment. Qui vous a fait jaser. Sur Youtube, le Cnul. J'ai eu quelques petits commentaires euh, piquants, on va dire, sous la vidéo du Cnul. Et j'ai fait une petite explication, enfin voilà. <rire> le teaser. Enfin voilà, enfin, franchement la vidéo est cool, je vous invite à aller la voir, la vidéo sur le Cnul. Le Cnul sans Galactus, et que j'ai créé évidemment. Euh, bon. Let's go. Let's go. Donc là, il m'a dit que son deuxième deck c'est aussi un deck tryhard, mais un deck avec lequel il a pas énormément de game. Ce qui est la base quand même du jeu. Euh, waouh! Super ça! Euh, je snap, non? Woundou avec cuve de clonage, c'est génial. Hein en plus, j'ai Magic, j'ai notre Knull. Ah oh là là! J'adore cette main. Elle, elle rigole cette main en vrai. Ouais. Alors tout dépend ce qu'il joue, hein. il peut y avoir des matchups extrêmement counter, des matchups avec Cosmo, avec Armor. C'est un peu compliqué pour notre Knull. Euh, des matchups où il peut casser Magic. Alors typiquement un match-up Thanos c'est un peu compliqué. Iron Man qui saute. Oh c'est un mystère négatif j'imagine. Toron. pas bah, ça si, quoique. Bloc à gauche. Non parce qu'on va Venom à gauche. The Hood. Oh là, le Knul il est moins 2. Oh mon dieu, un Knul à moins 2 Jamais vu ça Quelle horreur Bast, ok, donc c'est un Mister. Oh, je savais, il m'a demandé la dernière fois des. des euh, pas des conseils, mais. Il m'a demandé euh, qu'est-ce que je mettais dans mon deck Mister négatif, donc. Euh... <rire> je, savais, je savais au fond de moi qu'il allait jouer le négatif. C'est un deck qu'il aime bien et qui voulait, qui voulait tryhard un peu. Oh, c'est cool, un hein, cube avec euh, Carnage. Le Blue Marvel qui saute. Ah il joue Blue Marvel. Au débris, c'est magnifique avec ça. Bah, en vrai, euh, on va sûrement juste faire des points avec nos Carnage. Et avec euh, Knul. Hein. Après il peut jouer Chang-Chi. Redébris. Bah franchement, je crois que je vais Venom ici Et ça, je la joue en mode 0 derrière Ça, je pourrais le jouer à droite hein, Parce que les cartes 1, 2, 3 ne peuvent pas être jouées Mais ça, ça coûte 0 Valkyrie, ok Là, on va juste Knull ici et Death ici. Non, Death à droite. Eh. Je pensais enfin, pas du tout à Patriot. Dans ma tête, j'étais sur un mission Négatif. Putain, je suis... je... Dans ma tête, j'ai. Je... En fait, j'ai vu Iron Man. Je me suis dit, c'est un mission Négatif avec Iron Man. En fait, c'est un Patriot. Des... Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Il y a Bast aussi, mais Bast, c'est plutôt. Waouh. Il est bizarre son pack, mais. Franchement, je me suis jamais mis sur la ligne Patriot. On enfin, a fait une super sortie, hein. Les lieux nous ont bien aidés et tout, enfin franchement bah, Killmonger c'est super bien contre Patriot par contre C'est presque une carte que j'ai envie de garder Ouais c'est vraiment pas, pas mal On sa moins Ça n'a pas forcément de ça a pas forcément de bonne target Je me vois pas snap avec Killmonger en main quoique Ah il a des débris et tout faire wave juste Je crois que ça me dérange pas d'avoir les. Des mines de vibranium, non, c'est quand même 4. Ouais, non, bon, ici, comme ça on pourra manger. Euh, si on a un carnet ou un venom, on, on mange au mid. L'idée c'est de manger un maximum de créatures pour améliorer évidemment le knul. The Hood il a pas vu qu'on avait Killmonger après, il a vu qu'on avait écureuil, donc j'imagine. Je joue juste pour faire des points j'ai pas de target. Iron Man, c'est chiant. Je vais le faire maintenant, le Killmonger, il a l'init. Je vais faire ça. Il va me permettre de à droite de piocher Death, de pas mettre de Vibranium dans le deck, de piocher Death et de faire Death Zola au prochain tour. Ça va être le play. Par contre il faut trouver la Death. Comme une Death mais en moins fort quoi. Euh... <rire> Je crois qu'on va partir. Après lui aussi il a pas mal de pommes de terre en main. On est quand même bien... bien derrière. Ah, je pense qu'on part. Je pense qu'on part. Dommage, hein La Death c'était trop cool, hein Death Zola, franchement... Euh, je faisais... Ouais, après le mythe dans tous les cas, je le perdais. C'est ça qui me pose un peu problème. Le mythe, je le perdais dans tous les cas. Wondoo, Death, Venom, Magic. Je crois que c'était un snap En fait dès qu'on peut jouer double Wandoo euh, c'est trop cool Déjà ça améliore la death, ça diminue la death Ça améliore le Knul, Ça pourrit un peu son deck Et pareil Venom Londres ça marche bien, il y a beaucoup de sacrifices Je pense que c'est des lieux qui sont vraiment bons pour nous Le Blue Marvel Et le Chang-Chi Ok Un chang donc Vous n'avez pas vu si je dis pas de conneries Bucky barn, super ça. Super Bucky. Oh, on a une super sortie là. Bien fait de snap. Deux ou 3 On va Venom à gauche. Super, on aura un joli Killmonger en plus. un très très joli Killmonger. Ouais, la death va pas coûter cher. On pourra quand même magicter Ouais. Bah, écoute, go, hein. franchement ma main est très bonne. Hein. Moi aussi, hein. on a tous les deux des bonnes mains. Nos créatures sont plus grosses, donc on profite plus de la salle du trône. C'est voilà. des points quand même. Hein. Le Patriote, très bien. Moi qui ai l'init, je le fais maintenant, j'ai pas trop envie. J'ai envie de lui laisser l'init. Dans ce cas là, est-ce qu'il ne faut pas juste faire Carnage à droite Mystique. Là, on va Magic. Bah, techniquement, on peut Magic sur Londres. Hein. Non, sur ça. Bah, C'est intéressant comme game. Je mise vraiment sur ce Killmonger pour gagner sur le dernier tour. Là, je lui enlèverai quand même 3 points, 3 points, 1 point. Je lui enlèverai quand même pas mal de points. Lui, il doit aussi réfléchir pour euh, pas perdre l'init. Enfin, pour pas euh, avoir l'init plutôt. S'il si a l'init sur le dernier tour. Mais là, il sait pas trop. Euh, il conna... Je pense qu'il a pas vu Magic pour le moment. On est d'accord. Donc, il sait pas que j'ai Magic. Donc là, vous voyez, finalement, il va bourriner comme s'il lui restait que deux tours. Et en fait, non, il ne reste pas deux tours. Enfin, comme s'il lui restait un tour, je veux dire, et en fait, non. En se disant que dans tous les cas, sur le dernier tour, j'aurais fait que Killmonger au pire. Et dans tous les cas, il doit quand même jouer. Ok. Donc là, on a un joli Killmonger Wave. On ne va même pas Killmonger maintenant. Hein. Je pense qu'on va juste Wave. Hein. Wave passe. Hein. Ouais. De toute façon, il va mettre un truc ici. Qui met un truc ici. On s'en moque. Non, on va faire ça. Non. Après, c'est moi qui l'init. Donc, il va remettre des créatures partout. Ça, c'est un peu chiant. Et si jamais il a eu le tronc. Sachant que j'ai pas vu le tronc partir. Ah non, mais il joue peut-être pas le tron non, dans cette liste, il n'y a pas Ultron. Quoique. Il joue Valkyrie. hein. Il joue Iron Man et tout. Valkyrie, il n'y a pas Ultron. Par contre, il peut jouer Iron Man. Mais je pense que c'est ça. Hein. Y a pas... Pour moi, il n'y a pas Ultron. Il y a juste Valkyrie dans son deck. Elle fait rien Valkyrie ici. Valkyrie. C'était chaud, hein C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud euh, S'il avait eu Ultron, c'était... Euh... Après, je faisais quand même pas mal de... Ouais, non, avec Ultron, c'était un peu chaud. Remarque, non, j'avais beaucoup de points avec la DS et tout. Je vais l'appeler ce petit loup. Et bah, ben, sacré match, hein, franchement. Euh, ouais. Alors bon, le... Le, de... le deuxième pas grand chose à faire le deck se fait ouvrir en deux par Killmonger il y avait Killmonger ouais c'est compliqué parce qu'en plus il n'y a pas eu le tron dans la liste donc euh... bah, c'est la liste que tu m'avais envoyé la dernière fois en fait euh, ouais je voulais la tester dans un format un peu un peu compète, un peu un peu voir ce que ça donne et en fait le souci c'est pas que Killmonger c'est Wave par exemple la dernière game, j'ai la main remplie de T1 et je pourrais juste attendre, ouais. sauf que je me dis, bah je prends Wave le tour d'avant, je peux pas jouer mes T1, ah donc ouais. je, suis obligé, je suis obligé de les lâcher et de me dire, bah tu vas Wave, parce que tu as, as 7 tours, donc tu as forcément ouais. Wave, et je me suis dit, bah, je vais les lâcher, et j'ai Valkyrie en fait qui va venir counter, uh, Def et tout ça. Euh, mais ah je oui, pouvais ça... pas Moi, battre. Ouais, en fait, ouais, ouais. je peux pas, pas battre ça, Wave ouais, ouais. et Killmonger. Ouais, ouais. Je peux battre l'un ou l'autre ouais, ouais. avec ma façon de jouer, mais les deux me counter complètement. Exact, ouais, c'est ça. Parce que si j'ai Killmonger, dans tous les cas, c'est une game où t'as tout... jamais l'init. Donc dans tous les cas, le Killmonger, pas tu t'en fous, mais bon, il tue pas grand chose. Oui, mais, mais c'est ça. C'est que tu vois, genre les deux démons, Wasp, etc., ouais. je les fais au tour 6. Et avec double Patriote, double... double Mystique, mes démons, c'est des Def. Donc en termes de points, je me sentais pas mal. C'est juste quand j'ai vu la Magic tomber, je me suis dit, putain, il a tout le temps du monde pour setup. up. Bon, bah, de toute façon, la game vaut 4 cubes, euh, il m'en reste que 6. On va, on va la tenter, on va espérer. Mais de toute façon, c'était un match-up où, euh, au moment où, à la fin de la première game, je pige le match-up, je me dis, bon, bah, à un moment, il va falloir espérer qu'il ait pas quelque chose, puis il va falloir porter les cacahuètes. Hein. ouais, non, c'était... Euh... Et les cacahuètes se sont fait broyer. Ouais, c'était pas évident. Et pour le premier match, alors moi hier, j'ai énormément joué, euh, j'ai fait une journée full Thanos, où j'ai essayé euh, ouais. justement les deux versions, la version que t'as as joué. Ouais. Et, euh, et la version, on va dire, classique. Et euh, j'ai joué la version donc, que t'as as joué contre euh, un très très bon joueur de, de Thanos. Et en vrai, le match-up était euh, pas si évident que ça. Parce que je trouve que sur le papier, le deck a l'air vraiment bon contre, on va dire, le Thanos classique. Avec ce, cette wave et ce killmonger, mais en fait dans les faits, bah parfois t'es pas forcément. tu l'as pas forcément dans le bon timing, parfois tu te prends un leash, et surtout, quand bien même t'as euh, on va dire Killmonger dans la main, bah en fait si le gars dans tous les cas est Lockjaw, en fait même si tu as tes cartes counter genre wave et euh, killmonger, si tu te prends lockjaw dans tous les cas tu es t'es es derrière. Ouais, il y a pas mal de alors j'avoue le deck, je l'avais pas, je l'avais pas bossé avant, etc. C'était, c'était pas mal de la théorie hein, ce matin sur le, sur le deck. Mais c'est vrai que les, la quantité de fois où je me suis fait leech En fait, il faudrait que je joue, il aurait fallu que je joue le deck de façon beaucoup plus proactive. Le problème de jouer de façon beaucoup plus proactive, c'est que je me protège de leech mais je te donne des Shang-Chi et des choses comme ça. C'est-à-dire que il y a plein de, enfin il y a plein, il y a plusieurs games où j'aurais pu en fait me, me remplir la lane. Est juste bourré, et, euh, et me dire bah « voilà, je lâche Killmonger en avance, je fais tout ça, etc. » Sauf qu'en en fait, au moment où tu te loques la lane dans le miroir, si l'autre il a Shang-Chi, bah, la lane elle est perdue. En fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, il y, y a plein de spots comme ça, en fait, où c'est juste tu, cho tu, choisis des, tu choisis un problème et t'espères juste que l'autre n'est pas la solution à ce problème-là plutôt qu'à l'autre problème. Sauf que dans un deck euh, Lockjaw, euh, entre le fait que tu puisses cycler ton deck avec Lockjaw, qu'il y ait de la pioche avec les cailloux et tout, c'est très très très dur voire impossible d'avoir une vraie lecture sur la main de l'autre exactement et mais ouais je trouve que cette version Killmonger ouais c'est vraiment euh, bonne mais sur le papier et en fait ça rend le deck plus compliqué qu'il l'est déjà et je trouve que c'est un deck qui est tellement déjà avec la version classique c'est tellement prise de tête à chaque tour en ouais. plus rajouter le la, la, la, la, la petite toolbox euh, wife Killmonger machin qui forcément on va pas être joué T3 donc euh, c'est des trucs que parfois tu enfin je sais pas je après, j'ai pas énormément d'expérience en Thanos, mais hier, quand j'ai joué le deck, je, je me suis dit putain, mais là, déjà, je suis sur un truc hyper compliqué. Je rajoute de. Enfin, c'est trop. Ouais, trop. Bah... En même temps, c'est trop et tu, tu peux pas t'en sortir, quoi. Je, je voulais la tester parce que, justement, apparemment, c'était euh, Counter Thanos et je savais que t'allais jouer Thanos parce que tu l'as eu il y a pas longtemps et que depuis le temps que t'en parles, il faut pas déconner non plus. Euh, mais c'est vrai qu'en fait le, on va dire le deck traditionnel comme tu dis il est déjà tellement complet et il y a tellement de boulot derrière que en fait je pense qu'il faut juste arrêter d'utiliser le mot counter tout simplement oui. Ce, ouais, je, pense. Je, pense, ouais. je pense vraiment que contre Thanos, Lockjaw la version que t'as joué, alors je sais pas exactement la liste que t'as joué à, euh... à, à 10 ah. cartes sur 12 près c'est tout le monde joue les mêmes euh, le mot counter, jusqu'à mardi, il faut arrêter de l'utiliser Ça fait un mois et demi que le deck pète la gueule à tout le monde Le counter, si on devrait le trouver, on l'a pas trouvé Tu peux trouver des decks à 50-50 Tu peux légèrement euh, être favorable Mais il faut complètement arrêter d'utiliser le mot counter contre ce deck Ouais euh... Bah si, tu peux jouer un deck débris, viper Où tu bourres l'adversaire, tu rajoutes un chanxi dedans Mais le problème c'est que tu vas te faire péter contre tout ouais, le monde mais mais il y a tech, ça et puis, et puis même là en fait la version débris etc bah, elle perd contre la version killmonger de logjo oui et elle est moins est, présente est... cette version là elle est moins présente après moi pour avoir beaucoup joué la version débris etc il faut quand même que ça se mette assez bien hein. tu peux le logto ouais. etc mais le problème c'est que tu manques de points genre quand tu prends un dino à 15 quand oui. tu prends des trucs comme ça c'est pour ça qu'il ouais, euh... faut chanxi ou alors des, des, des asthmates des machins mais, ouais, ouais, mais du coup pas il, pas faut les, il, faut, il faut les avoir au bon moment ouais, il ouais. faut pas que ta lane elle soit bloquée Enfin, euh, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. En ouais, fait, ouais. pour moi, le souci contre Thanos-Logjo, c'est que euh, c'est toujours à l'adversaire de faire les plays compliquées. C'est jamais à Thanos-Logjo de faire les plays compliquées. Du coup, très souvent, quand t'es es en Thanos-Logjo, tu fais « Bon, bah bourrinade, je joue mes cailloux derrière Logjo. » Alors, le deck est compliqué, hein, je dis pas. Ah, il mais est compliqué souvent, quand tu joues contre un autre Thanos c'est ça, mais très souvent tu peux t'en sortir juste en bourrinant. C'est-à-dire tu sais, bah vas-y, leech take 4, euh, je balance mes cailloux derrière Lockjaw, je mets juste une quantité de points absolument stupide. Genre, il y en a beaucoup en fait des façons de juste s'en sortir. Alors que les autres decks, ils doivent être genre pixels parfaits dans le deck building, dans la, dans la manipulation, il faut avoir les bonnes draws, etc. C'est juste ça en fait. C'est La différence de difficulté pour arriver à le battre comparé à lui qui te sorte des games un peu folles, euh, c'est incomparable. Ouais ouais, bah, ça, ça, ça sera nerfé de hein, toute façon. Hein. Euh, ah bah mardi, ce sera... euh... ce sera nerfé si mardi, si et... mardi il nerf pas le deck, on comprend pas. Hein. Ouais, ouais. c'est pas... sûr, ça nerfé. Bah écoute, merci, merci beaucoup Dan pour ce et match. Bah, avec plaisir. C'est cool, merci. et euh, merci. on en refera quand même un, on un BO3. Euh, après euh, le patch, après ou... le patch. Ouais ouais, après, ouais, le, ouais, patch. Ou après le patch, ça, ça ouais, marche. Clairement. et bah merci de, de m'avoir explosé et remis à ma place, ça fait du bien de temps en temps. Ouais, franchement le Thanos, les tryhards et même ce deck CNU Bah le cnul, je tombe contre le bon match-up et... Ouais monsieur rigolo c'est bien c'est aussi, aussi ça les battle modes c'est qu'en ladder tu peux, tu peux jouer et puis avec le système de cube en ladder bon bah ton mauvais matchup tu perds un cube tu touches un ouais. bon matchup t'en gagnes 4 et tu dis ouais, finalement c'était une bonne session en battle mode quand tu touches un mauvais matchup bah tu touches ouais, un mauvais bon, matchup Faut pas jouer coincer. des decks polarisés en, en battle mode c'est clair Merci Allez, à toi bonne journée à toi bonne journée bah, salut salut